Soupadoupa en trois volumes On va dire c'est un album concept et, ou un concept album ou je sais pas comment dire bon, en fait on avait besoin je trouve de concepts un petit peu dans le, dans le reggae c'est pas des choses qui se font et nous dans notre idée, on voulait un petit peu secouer euh, la façon dont les choses se font habituellement. À la base, on n'avait pas du tout prévu d'ailleurs que ça se passe en, en trois exemplaires comme ça. On, à la base, on avait prévu de faire un vinyle à titres. titre. Et puis, on voulait mettre ça en téléchargement gratuit. Tu vois, on voulait vraiment rendre hommage à la, à la forme euh, dont ça se fait traditionnellement. Euh, c'est-à-dire euh, vinyle, avec une bonne qualité vinyle, et puis on se disait que le digital, ça serait à côté. On a fait évoluer le concept parce que, bah parce que tout simplement, puisqu'on a fait un peu tout nous-mêmes dans la conception, ça a pris énormément, énormément de temps. Ouais, parce euh, qu'il faut bien que c'est autoproduit, hein, c'est euh, ouais, chez... Ouais, voilà, c'est ça. Chez Inuit Distribution, c'est en promo chez euh, Musical Impact, mais c'est euh, vous qui faites tout vous même du coup, je rebondis sur les neuf titres parce que on, on peut voir, hein, pour ceux qui sont un petit peu curieux, qui ont déjà euh, vu les deux premiers, euh, on peut voir que sur le troisième, là, qui sort le 23 avril, il y a effectivement les neuf titres dont tu parles. Mais sur le premier, euh, qui lui est sorti le 4 mars, et sur le deuxième, qui lui est sorti le 26 mars, il y a à chaque fois 12 titres. Donc, euh, effectivement, tout ça, ça ne rentrerait pas. Euh, il faudrait faire une sélection vraiment euh, pointilleuse pour en garder que neuf sur, sur tout. C'est l'émission reggae qui met du soleil dans tes oreilles.